J'y vois quoi J'y vois que tu es en train de te foutre de ma gueule. <rire> J'y vois qu'on a eu une séance il y a moins d'une semaine et que tu trouves une stratégie ou que tu avais déjà retrouvé une stratégie pour ne pas faire. En fait, es en train de c'est toi la canaillou. Tu es en train de jouer les canailloux vis-à-vis de toi-même. Tu joues la petite maligne vis-à-vis de toi-même. Pourquoi je te dis ça, Maëlys Euh, d'ailleurs c'est la deuxième question sur la cigarette ce soir quand même Faut le faire. donc euh, tu es en train de te est-ce que tu te fous vraiment dans la merde non parce que ça te plaît mais en fait c'est un plaisir ta... la clope c'est la seule limite du. Pla... c'est ta limite de plaisir voilà comment tu connectes ta créativité en clopant et le plaisir qui en découle la clope. Tu vas me dire, c'est déjà une mise à l'extérieur. Tu prends une cigarette, tu la roules et tu la fumes. Mais en toi, il y a quelque chose qui hurle. En toi, il y a quelque chose qui essaie de s'exprimer. Et ce mécanisme de défense, pardon, ce mécanisme de défense nommé cigarette, T'empêche d'aller voir ça. J'aurais presque envie de t'engueuler, en fait. Mais non, c'est pas ça qui me vient. C'est pas ça qui me vient pour toi. Je refume et ça me plaît. Mais je vois que ça me coupe de ma créativité. Telle est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. T'es grand. T'as créé ça. Qu'est-ce que tu en fais Voilà ce vers quoi ça vient de chercher. Ta responsabilité, de tes actions, de tes actes, de tes choix. Tu te sens coupable. Il y a de la culpabilité derrière. Pas, tu ne te sens pas coupable par rapport à la cigarette. Tu te sens coupable par la non-expression de ce qu'il y a derrière la cigarette. Hum. Et lorsque je touche cette part-là, qu'est-ce qui se passe <coughs> <coughs> Il se passe ça. <rire> Alors, je retombe sur mes pattes, dans le sens, ça revient vraiment à ce que je t'ai dit en premier lieu. La cigarette, c'est le seul moyen que tu as trouvé pour exprimer ta créativité. Voilà ta limite. Voilà où tu en es. Est-ce que ta créativité, cette énergie illimitée, cette énergie de puissance, cette énergie de paix, cette énergie de joie, ne puisse être matérialisée, être concrétisée uniquement par « je roule ma cigarette et je la fume Ça vient me parler des limites que tu te donnes, des limites que tu te donnes à ta créativité, à cette énergie à quelle forme. Et derrière, tu t'interdis. Tu t'interdis de penser grand. Tu t'interdis de voir grand. Tu t'interdis tout ce qui va potentiellement pouvoir contredire la vision que tu as de toi-même. Et là, je te renvoie à tout ce qu'on a dit pendant la séance de Yamond euh, Une Semaine. Ouais et elle est là la magie de la vie elle est vraiment là la magie de la vie de tu t'es une enfant qui veut devenir reine mais qui n'assume pas d'être enfant et qui n'assume pas son ambition personnelle de grandir d'avoir son royaume Ta créativité Étienne, Et voilà ton royaume. Est-ce que tu... Ah non, ok, ça me dit non. Euh, ta créativité est reine, Tu es donc dans, dans ton royaume. En gros, tu as, tu, tu as une puissance illimitée à, ton... à tes pieds. Tu n'as qu'à dessiner une direction. Ah, mais c'est ça tu veux pas de direction. C'est pour ça que tu restes les yeux rivés sur ta clope que tu roules. Tu vois le truc Et que tu t'enfermes dans un schéma de je roule ma clope. Oublie tout ce que je viens de dire. C'est ça. Il est là le point. Tu refuses de poser un choix. Tu refuses de créer un cap. Parce qu'à partir du moment où ce sera fait, tu sais que ce sera un point de non-retour. Tu sais que tous les vents vont t'aider à aller vers ce cap. Et que tu vas vivre des aventures et que tu... ça va te combler. Ça va t'apprendre sur toi. Ça va démystifier ce que tu as mystifié. Je sais pas si vous dit. Bref. <rire> Pose un choix, Maïlis. Pose. Putain de choix. N'ai pas peur de te tromper. T'as un backup. <rire> T'es accompagné. Que tu le perçois ou pas, tu es accompagné. Et te connaissant, tu le perçois. Donc, marche en pleine confiance. Marcher en pleine confiance, ça ne veut pas dire. Marcher sans ressentir le doute. Parce que le doute fait partie de qui tu es et tu n'es pas complète sans ton doute. Accueille le doute, mais pose un choix. Décide, décrète quelque chose qui est précieux pour toi. Et c'est au cas de ressentir ce que tu ressens. Simultanément, à la création de ce choix, de ton ambition en fait. Voilà.